Bonjour, on est le 12 décembre, il était temps de parler de mon deuxième John préféré puisqu'on arrive à la moitié de la série, John Powell, Dragon, vous connaissez. Et bah ben, il a composé plein d'autres trucs cool, hein, et si vous aimez Dragon, bah ben, vous adorez la musique de Pan, réalisée par Joe Wright. La BO est tout aussi dense, riche, épique, et elle offre plusieurs thèmes, dont celui-là. Une des forces de Powell, c'est la transformation de son matériel thématique, et là franchement, on est servi. Alors je vous encourage à tout écouter, parce que la beauté de cette mélodie, et des autres, hein, vient de leur variations. Voilà. Allez, à demain.